Je suis passé à Beamworld, donc il y, a, il y a maintenant deux semaines, ou la semaine dernière, la semaine dernière en fait. Et euh, j'ai trouvé ça euh, vraiment intéressant. En fait, c'était assez agréable, la visite, il n'y avait pas trop de monde. Et j'ai pu parler à quelques stands, donc je vais vous, euh, bah, vous parler de, de mes différentes rencontres. Donc, j'ai commencé par le stand de Timothy. Donc, Timothy, c'est euh, une application qui permet d'utiliser la méthode Lean sur les chantiers. Donc, la méthode Lean, c'est un... C'est dérivé de la méthode agile. Hein. Ça, la ligne construction, d'ailleurs, c'est lui-même dérivé du lean plus général qui est, euh, qui est né dans l'industrie dans les années 60 à peu près et euh, qui est euh, notamment dans l'industrie japonaise de l'automobile. La, de la, de, de et donc, le Lean Construction, l'idée, c'est d'avoir une vision bah, beaucoup plus transparente sur l'état du chantier, d'améliorer la communication entre les parties prenantes, d'éliminer le gâchis, etc. Et euh, l'aspect qui m'a intéressé, en fait, sur leur présentation, c'était le planning euh, typique donc, de, du Lean Construction, qui est un planning spatial. Donc, l'idée, en fait, c'est de découper le bâtiment en, euh, en espaces qui sont, euh, qui euh, bah, évidemment, on ne va pas découper. Euh, euh, donc, c'est pas juste bâtiment A, bâtiment B, on va beaucoup plus loin, on peut aller à bâtiment A, après, on peut aller par étage, après, on peut aller par pièce. Il faut, disons, avoir un découpage qui correspond à la logique du chantier. Et donc, c'est un planning qui est assez euh, assez intéressant, donc qui est, qui est différent du planning de Gantt, qui est plus connu dans le domaine. Où euh, d'ailleurs, eux, ils ont choisi de, de mettre des, euh, des couleurs, un code couleur qui permet d'avoir une vision sur les différents, les différents espaces. Euh, Est-ce qu'ils sont en cours Est-ce qu'ils ont des problèmes Est-ce qu'il y a un blocage, etc. Parce que le but, finalement, c'est euh, dans un chantier qui est complexe d'arriver à localiser les blocages et pouvoir intervenir dessus. Après, une fois qu'on rentre dans un espace, en fait, euh, contrairement au Gantt, en fait, qui a. Qui a des euh, donc quand il y a une tâche qui est composée de plusieurs sous-tâches, par exemple un mur euh, après lequel ben, il faut peindre, quoi. on commence par le construire, après on, on fait une couche de finition, et après on peint, voilà, ça c'est un, un flux de travail euh, typique dans la construction, et donc on voit bien que les choses sont liées, donc dans le gant on va créer plusieurs tâches qui sont liées entre elles, et quand l'une sera décalée, ben, par exemple le mur n'est pas encore construite, ça va automatiquement décaler les suivantes. Et avec euh, euh, donc leur application, et dans le Lean, euh, ce flux de travail en fait est associé directement au, au type de, de travail en fait, c'est-à-dire faire un mur, c'est toujours cette séquence de tâches. Donc en fait, quand euh, on fait un mur dans l'espace, euh, je ne sais pas salle, euh, le hall du bâtiment B, bah, bah, voilà, c'est un espace et dedans il y a un mur. Bah ce mur, il aura déjà attaché avec lui euh, cette séquence de tâches. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et euh, pour resituer le contexte. Euh, moi, en fait, donc je, comme vous savez peut-être, je développe une application qui s'appelle Brix, euh, que vous pouvez trouver à, à l'adresse brixa.io. Et le but de cette application, c'est de permettre aux architectes, aux prof professionnels de la construction, de, de planifier euh, leur, leur chantier, de planifier leur projet, de manière beaucoup plus fluide et agile. Donc évidemment, euh, je m'intéresse euh, aux lignes et euh, bah, toutes les inspirations euh, sont intéressantes. Et euh, de toute manière. Euh, la, la collaboration entre ces différentes applications est utile parce qu'il n'y a pas une application qui résout tous les problèmes. Donc nous, on cherche à résoudre un problème particulier. Timothy un autre, etc. Donc moi, je trouve que c'est en s'inspirant comme ça des autres applications, on peut être beaucoup plus riche. Voilà. Après, euh, je suis allé sur un stand euh, de l'application Aproplan. Euh, donc je suis pas sûr à 100% que c'est le bon terme, mais je pense que vous connaissez peut-être. Euh, donc c'est une application de suivi de chantier. Euh, donc qui est intéressante. À la fois, elle n'était pas révolutionnaire. Hein. Ai, euh, je trouve que le marché des applications de suivi de chantier est assez euh, chargé, mais par contre, elle a la, la donc la particularité d'être liée dans une suite de logiciels. Donc euh, c'est une euh, ils sont associés. En fait, ils ont racheté, je crois, Genie Bell, qui est une euh, qui est une société danoise, et du coup, ça fait un groupement qui s'appelle Let's Build. Donc, euh, il y a plutôt, eux, c'est la partie euh, gestion des réserves, et euh, Genie Belt, euh, Genie Belt, plutôt la partie euh, planning. Euh, voilà, donc moi, ça m'a pas appris beaucoup de choses, mais euh, ça m'a permis de bien distinguer finalement les flux de travail. En fait, quand je disais qu'une application ne répond pas à tous les besoins, euh, donc avec Teamouti, on avait typiquement euh, la, le, le flux de travail de l'entreprise de construction, euh, peut-être l'entreprise générale qui cherche à coordonner ces différents euh, entreprises, ces différents ouvriers. Et euh, avec Approplan, on est plus dans la logique de l'architecte qui va voir le chantier et vérifier si tout est conforme, s'il n'y a pas de problème, et communiquer du coup de manière asynchrone avec euh, avec bah, du coup les, les entreprises de construction, de générer des rapports un peu de manière automatisée et euh, avec moins d'efforts, etc. Donc voilà, c'était une discussion intéressante. Après, j'ai été sur le stand de bim Collab. Donc bim Collab, c'est le, le, le flux de travail qui... Euh, classique entre guillemets euh, quand on fait du BIM en fait qui est la partie de synthèse en fait quand on va avoir les différentes maquettes euh, les maquettes correspondant donc aux, aux disciplines en anglais au corps de métier euh, que sont l'ingénieur, l'architecte, euh, les différents ingénieurs d'ailleurs et qu'on doit mettre ensemble en fait pour voir s'il n'y a pas de problème de coordination un réseau qui passe au mauvais endroit euh, voilà, et euh, ça, ça peut être fait par euh, la coordination elle-même. Elle peut être fait par un architecte, par un ingénieur, par un build manager, et ils peuvent utiliser donc cette solution qui permet euh, de, qui a le grand avantage en fait d'avoir des plugins dans les différents logiciels. Donc ça veut dire qu'on peut, euh, on peut suivre en fait les sujets de coordination directement dans Revit. On peut le suivre depuis leur application en mode cloud. Voilà. Euh, et euh, une chose à noter, c'est que dans leur application, en fait, il n'y a pas de, de mise en ligne de fichiers. Donc, ils ne font pas la partie CDN, la partie euh, stockage de fichiers. Mais par contre, ils se connectent à des CDN du marché. Donc, des CDN, euh, euh, en fait, c'est un cloud dans lequel on met les fichiers et on fait le suivi des fichiers. Euh, donc, un cloud un peu spécialisé avec un viewer. Et donc, ce qui est assez habile dans leur application, c'est qu'ils se connectent à ce qui existe déjà. Voilà, après euh, j'ai également euh, pas mal parlé avec Croquis euh, et donc il euh, y avait une discussion intéressante parce que juste sur le stand où j'étais, en fait il y avait une personne, un architecte euh, qui travaille pour une agence euh, d'ingénieurs, enfin pour une euh, compagnie de un BET en fait, euh, qui voulait faire euh, la phase de visa en fait et le, sur le stand de Croquis euh, il disait ben Croquis ça fait des visas et apparemment ça correspondait pas à, son, à ce qu'il attendait mais donc du coup j'ai appris plus sur cette phase de visa donc une phase où finalement ce qui est important c'est la validation des documents et souvent, il y a beaucoup de pertes de temps parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on valide. Parce que il faut là, là où vraiment ça, un logiciel qui fait du visa peut être intéressant, c'est s'il combine la partie validation de documents et la partie évidemment euh, documents, et aussi où il y a un où, où il y a un, une validation qui peut être subtile, en fait. Ce n'est pas juste une personne qui valide, mais il peut y avoir plusieurs séries de personnes qui valident à la suite. Donc voilà, c'est ce flux de travail que j'ai appris. Et bah, Croquis, bah, ça reste une application euh, assez populaire en France, hein, parce qu'évidemment, à un moment, c'était gratuit, donc il y a pas mal de personnes qui l'ont testé à ce moment-là. Et c'est une application qui est à l'origine publique, donc peut-être que ça peut rassurer pas mal de personnes. Mais en tout cas, la discussion était intéressante. J'ai appris aussi des choses. Et enfin, je vais conclure par une application qui est un peu différente, donc qui maintenant qui, qui gère pas tellement euh, les tâches ou même les fichiers, enfin si les fichiers, mais qui gère plutôt la bibliothèque euh, de composants, la bibliothèque de composants réutilisables euh, que vous pouvez éventuellement constituer. Alors si vous n'êtes euh, si vous êtes nouveau à cette idée euh, que bah un bâtiment euh, son du. Depuis le bâtiment que vous avez fait, euh, je ne sais pas, il y a un an et le bâtiment que vous faites maintenant, il y a une bonne partie euh, des concepts que vous, évidemment, réutilisez. On ne réinvente pas toujours la chose et d'ailleurs, c'est très bien de ne pas réinventer parce qu'on a tous un style. Et ce style, on ne l'acquiert pas dès le premier projet, on l'acquiert en euh, modifiant un peu nos idées initiales, en les améliorant. Mais donc soit tout est dans notre tête et euh, la transmission se fait bah, à l'oral euh, euh, via une transmission euh, directe, ça c'est tout à fait possible. Mais il y a beaucoup de pertes de temps et euh, finalement on peut pas, euh, on, on perd en fait euh, l'intérêt de refaire la même chose en fait. Si on refait la même chose mais on le fait de manière euh, différentes pour de mauvaises raisons, parce que juste, on n'avait pas l'information, bah, c'est pas intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est de faire évoluer euh, parce que le projet est différent, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec la solution précédente, etc. Et pour faire cela, pour le faire notamment quand on a une agence qui n'est pas une agence de 4 personnes, mais une agence de 15, de 30 ou de plus, bah, on a besoin d'un outil pour stocker ces éléments réutilisables, c'est-à-dire pouvoir les voir, avoir une sorte de catalogue de ce qui existe, de ce qu'on a conçu dans le passé, mais également pouvoir les importer dans nos logiciels de dessin, que ça soit AutoCAD, Revit, pouvoir les mettre à jour. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe quand on fait une mise à jour Est-ce que tous les, les dessinateurs, euh, les même les cabinets extérieurs, les, les BET qui auraient utilisé nos détails, est-ce qu'ils seraient mis à jour ou pas Voilà, c'est toute cette question auxquelles euh, OnFly, donc le logiciel de gestion de bibliothèque d'objets BIM, euh, permet de répondre et c'est un sujet qui m'intéresse parce que pour la petite histoire, en fait, j'avais mis en place un système un peu de, de ce type en, fait, en 2006 déjà euh, dans l'agence pour laquelle je travaillais. Et, euh, mais c'était à l'époque, donc euh, j'avais fait des Excel, j'avais fait euh, des PDF, etc. pour faire le catalogue. J'avais euh, fait des, des choses sur Autocad aussi. Mais donc, c'était un peu à la mano à l'époque, mais l'idée était la même. Et après, par la suite, j'ai euh, créé une, une plateforme qui s'appelait à l'époque OpenBricks. Donc il y a un peu le, le même nom que la plateforme sur laquelle je travaille actuellement mais qui avait justement comme but en fait de partager des éléments de projet avec une différence que euh, mon positionnement à l'époque était de partager des éléments publics des éléments open source et euh, bah on a fait ensemble le même constat que l'open source le côté partagé à tout le monde c'est pas encore mûr mais à la fois je pense que ça va pas tarder parce que quand on compare avec des communautés comme le design le design UX et on voit l'importance du partage en fait pour que les gens se fassent connaître et même pour des business models innovants en fait, c'est-à-dire dans, dans le design, souvent on a un modèle freemium, alors le, le grand exemple, c'est euh, l'application Figma, en fait, qui permet de dessiner euh, euh, des interfaces web, euh, plein de choses, et euh, qui permet donc notamment de créer des design systems, qui est un peu le, le concept similaire, mais dans le design, c'est comment on réutilise avec une consistance, en fait, de d'interface de, en interface, les mêmes éléments en les déclinant. Et euh, il y a des personnes, donc, qui, euh, qui proposent ça gratuitement hein, sur la communauté de Figma, mais il y a également des modèles freemium, donc c'est pas des des tarifs énormes, hein. ça peut être du euh, 250 dollars ou euh, rarement plus, sauf que euh, la communauté des designers est très grande, donc euh, du coup ça fait un business qui est, beaucoup, qui est vraiment rentable pour eux. Donc on pourrait très bien imaginer euh, une communauté comme ça dans le domaine de la construction où il y a des éléments euh, conçus par euh, tel architecte et qu'on peut réutiliser euh, de manière payante. Et je commence à voir un petit peu euh, ce business model, récemment là je me suis inscrit à une newsletter euh, où euh, une série d'architectes de la French Team je crois je me souviens plus exactement euh, proposent leur DCE euh, leur DCE passé en fait euh, si on s'abonne en fait on reçoit un peu leur DCE donc ça permet de s'inspirer euh, simplement de ce qu'ils font et ça va dans la même idée donc c'est une sorte de communauté payante. donc euh, voilà j'en ai discuté un peu à la personne sur le stand elle n'était pas forcément convaincue que c'était le moment actuellement mais bon ça peut être une piste pour le futur voilà donc j'espère que ce format vous a plu dites le moi en commentaire et euh, j'essaierai donc de publier des, des vidéos plus fréquemment sur l'agilité, sur l'application Brix donc que je développe, et aussi sur une formation à l'agile euh, que je vais sortir dans les prochains mois. Et euh, donc euh, j'espère que ça va pas être trop long parce que j'ai du mal à être sur trop de projets à la fois. Donc euh, j'ai essayé de me concentrer, mais euh, je vais vous en parler comme ça, euh, comme ça en attendant. Ben ça vous fera déjà des choses à vous mettre sous la dent. Voilà, bah à bientôt. Et euh, bah je vous souhaite une bonne soirée en étant euh, agile, comme toujours. Allez, à bientôt.